Hello à toutes et à tous et bienvenue sur InExtenso pour cette émission un peu spéciale, ma première émission seule sur InExtenso pour laquelle je vais interviewer Marilou Cribouillage mais avec un concept d'émission un petit peu spécial, raison pour laquelle je me trouve dans un bus en fait c'est l'émission transition entre la Suisse et la Bretagne, là où on va étape par étape et on va profiter d'être à chaque fois dans un lieu différent pour poser une ou deux questions à chaque fois dans un endroit différent pour cette émission de transition. Hello, je m'appelle Marilou et je fais des gribouillages. In extenso. Ça joue si on se c'est bon <rire> Pour commencer, première question, pourquoi le dessin Pourquoi pas un autre art La musique, par exemple, ou n'importe quel autre art j'ai aucune oreille, alors la musique, ce serait pas <rire> terrible. Euh, non, le dessin, je ne peux pas l'expliquer. Euh, je dessine depuis que je suis toute, toute, toute petite et... Euh, c'est un peu une obsession, comme ça, c'est un besoin. Euh, mais je ne peux pas l'expliquer. Après, je crois qu'il y a la facilité. J ça m'agace euh, les arts où il faut euh, tout maîtriser, avoir du matériel de grande qualité, connaître le grammage de son papier et tout. Moi, du moment que j'ai un bout de papier euh, et un crayon, c'est quelque chose qui est accessible un peu partout, ou même euh, enfin, voilà, sur un ticket de bus. Euh, mm -hmm. Je sais que j'ai fait pas mal de dessins sur euh, toutes les surfaces. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le tatouage euh, ben, Comme je dessinais un peu sur tout et n'importe quoi, euh, c'était intéressant d'essayer sur de la peau, sur quelque chose de vivant. Et euh, je crois que c'est plus un concours de circonstances, de rencontres qui m'ont amené à ça. Et, euh, D'ailleurs, moi, je ne me sens pas du tout euh, faire partie du monde du tatouage. Ouais, mais c'est comment que tu t'es lancée, du coup, là-dedans, les débuts, tout ça euh, On avait un ami, il a, il a voulu m'apprendre à tatouer. Et après, euh, j'ai appris plutôt seule, mais c'est lui qui m'a mis la machine dans les mains et qui m'a un peu lancée. Et comme j'avais commencé, c'était dur après de revenir en arrière. Mmh. Euh, voilà, après, j'ai appris un peu à droite à gauche euh, sur moi et sur euh, des amis pas trop euh, trouillards. Qu'est-ce que ce changement géographique va changer à ton art D'autres plantes à utiliser. Euh, J'en sais rien encore. Je sens que j'arrive au bout d'un truc. Je sens que j'ai envie de dessiner pour d'autres euh, choses. Pas que des tatouages, mais je ne peux pas encore dire pourquoi. Par contre, ce qui est clair, c'est que j'ai vraiment envie de continuer à être dans le végétal. Mais j'ai aussi envie d'apprendre à mieux connaître le végétal, pas juste... Euh, aborder l'aspect esthétique. Ok, parce qu'une des questions qui avait été posée sur Instagram, c'est est-ce que tu vas quand même continuer un peu les tatous du coup Oui. Euh, par contre, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Je vais venir en Suisse de temps en temps. J'aimerais bien venir en tout cas quelques semaines par année. Par contre, en France, c'est pas encore très clair. Je pense que le lieu où on se posera définitivement euh, influera euh, grandement sur euh, les choix et les directions que je vais prendre. Dans le rétroviseur de ta vie, quelle est ta plus belle réussite et quel est ton rêve le plus fou à réaliser en Bretagne euh, Je suis un peu chiante pour répondre à ce genre de questions. Je trouve que réussite et échec, déjà, c'est des termes qui ne me parlent pas tellement. Et comme j'ai euh, enfin, je sais pas, plein d'expériences que je trouve enrichissantes, euh, je crois que du moment que j'ai l'impression d'avoir grandi et appris, c'est des réussites. Euh j'arriverai pas à sortir une chose comme ça mon rêve le plus fou ouais c'est ouais c'est ouais ben, c'est déjà assez fou de partir euh, sans en lâchant tout euh, sans avoir vraiment euh, de, de point d'atterrissage très précis on a une idée professionnelle on a un endroit où arriver mais euh, tout n'est pas encore fait après euh, je crois que le rêve le plus fou c'est de réussir à m'émanciper un maximum euh, des barrières que je me mets, et des barrières qu'on nous met aussi, euh, peut-être d'un point de vue sociétal. Je crois pas que j'ai de rêves très très... fous, euh, concrets dans la matière, c'est plus des... des cheminements qui m'intéressent. Je pense que ce qui va influer aussi dans le processus créatif, c'est... Euh, la notion de quitter la montagne pour aller à la mer, en fait. Il y a cette notion d'élément qui est assez forte, et je pense qu'il... Qui, qui, J'aimerais bien que, que ce soit quelque chose qui reste présent, de, de sentir un peu les énergies différentes de l'un à l'autre. Et je ne sais pas encore comment, mais je pense que ça va m'influencer. <rire> Demander une modification à la dernière minute pour un tatouage, c'est être pointilleux ou c'est être casse-couille bah, Ça dépend des cas. Si euh, le projet est prêt depuis longtemps et que ça demande de retravailler euh, L'essence euh, du dessin, ouais, ça peut être casse-couille. Euh, après, euh, si c'est parce qu'on est encore dans un processus, puis que ce n'est pas complètement définitif, que la personne n'est pas complètement OK, bah, j'aime autant qu'on retravaille euh, jusqu'à ce que la personne ait quelque chose qui lui convienne. Vraiment, bah, elle va quand même le porter euh, assez longtemps sur la peau, normalement. Et, euh, ouais, puis, et après, il y, y a encore le cas de ceux qui demandent un petit ajout. Disent, ah, ouais, juste ça en plus, c'est pas grand-chose. Ou bien, ah, bah, ce petit machin, tu peux faire. Et ça, ça dépend, mais des fois, des fois c'est assez inconfortable parce que c'est pas toujours ce que je fais comme travail. Les gens se rendent pas trop compte. Et des fois, ils demandent un truc en se disant « Oh, bah, c'est deux minutes », mais c'est pas forcément juste deux minutes. Donc, euh, c'est variable. Il y a quelqu'un qui t'a demandé « Est-ce que pété vegan, c'est pété de qualité ?» Oui, carrément. Ça pue vachement moins quand tu manges ni produits laitiers, euh, ni viande. Ça sent vraiment moins mauvais. Et euh, expérience faite, même chez un enfant, quand tu changes sa couche, s'il n'est pas vegan, tu douilles ta race. C'est vrai ouais. Est-ce que tu ressens la vibration de la noblesse dans tes veines euh, Absolument, absolument. Vraiment, euh, du plus profond de mon cœur, euh, ouais. je, je sens la noblesse euh, qui coule dans mes veines. D'ailleurs, j'espère trouver un château en Bretagne. Ah ouais, bah oui. Ouais. Et ouais voilà. J'aimerais bien une statue de moi euh, qui fait comme ça, devant euh, mon château. Ah oui, ouais, carrément, ok. Ouais, ouais, non, non, ouais. parce que... Les choses à mais tu me l'as bien transmise cette noblesse, moi aussi, <rire> j'aime je, je, bien avoir des statues de moi. Et troisième et dernière question de cette personne du coup c'est, est-ce que tu es triste de quitter Célia Mais je suis super triste, merde j'ai mis ma main sur le micro, je suis super, super super super triste de quitter Célia, mais en fait en vrai j'espère qu'un jour euh, elle va venir et qu'elle va trouver tellement bien euh, notre beau terrain euh, en Bretagne, euh, qu'elle va venir s'y installer, et euh, les pets, ça reste des pets, ça pue. As-tu déjà eu des requêtes bizarres non, j'ai pas beaucoup de requêtes bizarres, j'ai eu des situations parfois. Comme bizarre. quoi par exemple euh, Dans mes. Dans mes tout débuts, il euh, y, quel... y a un couple qui est venu se faire tatouer. J'ai fait le tatouage du mec, il y avait euh, deux éléments. Et euh, quelques semaines plus tard, euh, sa copine devait venir se faire tatouer le même. Et le jour même, elle a changé d'avis et elle a gardé les mêmes éléments mais elle voulait les mettre ailleurs et du coup lui il s'est barré, il s'est paumé dans le village où on habitait on ne savait pas où il était en fait il faisait la gueule quelque part perdu dans un village qu'il ne connaissait pas et elle ne savait pas du coup non plus où il était et je ne savais pas si je devais continuer à tatouer ou pas mais bon on est allé au bout du tatouage et puis voilà Est-ce que tu aurais une anecdote d'un client casse couille J'ai eu dans ma petite carrière plusieurs euh, clients casse-couilles mais euh... En général, je m'énerve quand je prépare des trucs euh, ou quand on se comprend pas. et Après, une fois que je les vois, ça va. J'ai eu qu'une seule fois vraiment euh, une session qui s'est mal passée, un retour après qui a été euh, mauvais, un échange euh, pas cool. Mais après, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que euh, ça c'est privé. Je respecte la vie privée de mes clients. Et puis, une anecdote d'ordre plus général, euh, marrante ou, ou intéressante à raconter. Ah non, mais, non, mais je peux, je, il y a un client, je l'ai oublié trois fois. Nicolas, si tu me vois, je suis encore un million de fois désolée. Ça ne arrivé que deux fois d'oublier euh, des rendez-vous. La toute dernière cliente. Mais euh, quand je me suis rendu compte qu'elle m'attendait au resto en face, j'avais déjà commencé à plier euh, mon studio dans mes cartons. Et sinon, un client qui était super chou en plus, c'était même pas genre j'avais pas envie de le voir. Trois fois, je l'ai oublié. Alors je, je suis venue, mais je suis arrivée en retard parce que je croyais que c'était une heure d'après, que c'était le lendemain. Voilà, je suis désolée. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non. Non, t'es sérieuse ouais. On a tout ça pour ça Oui, une annonce. Si vous avez un terrain à vendre en Bretagne, euh, euh, minimum 7000 carrés, au calme, dans la nature, euh, constructible ou avec une petite maison. Je suis preneuse. Non, je déconne, tu vas pas passer ça. Ah si, si. moi aussi j'ai bien envie de ça en fait. Voilà, cette émission touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous invite à suivre Marie-Lou Cribouillage pour voir un peu son travail. Je vous rappelle qu'on a une page Tipeee qui vous permet de nous faire des dons, donc ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et, et depuis peu, on, a aussi, on est aussi disponible sur les plateformes de podcast, comme Spotify par exemple. En, voilà, nos interviews sont disponibles en, en format audio uniquement. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse ce format-là. Et c'était la première fois que je faisais une émission tout seul sur InExtenso, donc je serais content d'avoir un peu vos retours. Et en attendant, je vous souhaite un bel été et à tout bientôt sur InExtenso. Malik, tu... tu fais exprès ouais. moi, je me balade devant la caméra en bouffant des oignons. Il faut que je me dépêche de faire mon outro parce que la marée est en train de monter. Voilà, déjà le temps que je dise ça. J'ai les pieds sous l'eau. Bah ouais, InExtenso quoi.